Est-ce que vous êtes bien entouré au quotidien? Est-ce que vous êtes assez vigilant pour choisir la qualité de vos relations? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans une petite vite en pleine conscience. Salut la gang! Aujourd'hui pour cette petite vite en 90 secondes, je vais voir avec vous, est-ce que vous êtes conscient de la nourriture que vous mangez à chaque instant? De la nourriture, que ce soit la, la carotte, la tomate, le cocombe, mais aussi de la nourriture émotionnelle et de la nourriture mentale que vous mangez à chaque instant. Bien sûr, on doit apprendre à maîtriser nos pensées, à bien gérer nos émotions, à choisir le « input hein, », qu'est-ce qu'on va mettre dans notre machine. Mais une des nourritures les plus importante que l'on mange, ce sont les gens qui nous entourent. Chaque personne qui vous entoure sont là pour vous élever ou vous rabaisser. Donc, est-ce que les gens qui vous entourent vous permettent d'élever votre fréquence vibratoire, donc avec beaucoup d'amour, de bienveillance, de compassion, ils vont vous emmener de l'énergie, ils vont vous comprendre dans votre réalité, ils vont vouloir le meilleur pour vous, ou c'est plutôt des gens qui vont vous rabaisser dès que vous allez commencer à vous élever? Choisissez avec beaucoup de vigilance, la qualité de vos relations. Et vous savez, on n'a pas besoin de 5000 personnes, de 5000 amis. On a besoin d'avoir des amis sur qui on peut compter, ce que j'appelle des amis VIP. Assurez-vous que vos amis, que vos, votre, vos collègues de travail, que votre conjoint, que les gens que vous fréquentez au quotidien vous permettent de vous élever parce que c'est la nourriture que vous mangez au même point que vos émotions, au même point que vos pensées et au même point que la nourriture. Alors, soyez vigilants, choisissez consciemment, agissez différemment. C'est François Lemay qui vous dit « Je vous aime, je vous adore » on se revoit très bientôt. Bye tout le monde!